Alors Bonjour à tous, bienvenue euh, sur ce live meeting. Euh, est-ce que tout le monde nous entend et est-ce que tout le monde euh, nous voit Je sais moi. Vous pouvez répondre dans la partie chat. Moi je t'entends. Euh... <rire> bon bah c'est déjà <rire> ça. <rire> et du coup est-ce que euh, tout le monde nous entend bien Est-ce que tout le monde nous voit bien Ok, super. Bonsoir Amaury. Ok, génial. Parfait, on va pouvoir commencer. Euh, bah écoutez Pour commencer, je vais me présenter rapidement. Alors moi, c'est Xavier Hou, je suis conseiller en investissement et chargé de campagne au sein de Lita.co. Donc si vous connaissez pas encore Lita.co, en fait, nous, on est une plateforme d'investissement solidaire. On permet à des particuliers, des professionnels, d'investir dans des euh, entreprises qui sont sélectionnées sur des critères de performance économique et financiers, donc euh, comme euh, de l'investissement traditionnel, on pourrait dire, mais aussi sur des critères d'impact social, sociétal et environnemental. Donc en fait, ça va vous permettre d'investir sur des thématiques assez variées comme euh, l'alimentation, euh, l'insertion, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, la santé, la solidarité, euh, l'éducation aussi. Donc voilà, c'est vraiment des, des thématiques très euh, très variables. Euh, mais l'idée en fait, c'est d'investir. Dans ces entreprises impact, tout en ayant des, euh, des retours sur investissement potentiel derrière. Voilà. Euh, et du coup, dans le cadre de notre activité, en fait, on a on a analysé l'entreprise Power of Moss, donc une, une belle startup qui vient de la région de Lille, et euh, on a décidé de faire une levée, une levée de fonds avec eux. Et dans le cadre de cette levée de fonds, on organise un événement avec vous, investisseurs, euh, pour que Jos, qui est président. Euh, cofondateur de l'entreprise vous présente la startup et pour que Joss réponde à, votre, à vos questions dans un second temps donc voilà je vais laisser euh, la parole à Joss et puis ensuite on, on pourra passer à la partie un peu plus dynamique avec euh, des questions réponses merci à tous super Merci Xavier pour euh, cette, euh, cette introduction et, et merci pour l'organisation de ce live meeting. Euh, bonjour tout le monde, ravi euh, de vous avoir euh, avec, avec nous aujourd'hui, euh, ravi de vous présenter euh, Power of Moss, pourquoi on a décidé de se lancer avec, avec Arthur, euh, mon associé, et qu'est-ce euh, euh, qu'on est, qu est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait et puis euh, où on veut aller euh, dans, les, dans les prochaines années. Euh, donc j'ai quelques slides pour que ce soit un peu plus sympa pour vous euh, de suivre, et euh, que je vais dérouler, et après avec plaisir, comme m'a dit euh, Xavier, pour euh, répondre à, à, à toutes vos questions. Euh, donc on, on a décidé de se lancer avec euh, mon associé Arthur, euh, puisqu'on trouve qu'aujourd'hui les villes ne euh, sont pas forcément adaptées face aux changements climatiques, elles sont assez polluées, notamment sur euh, la pollution de l'air en France, euh, assez euh, artificielle. Euh, on voit beaucoup de béton, beaucoup de, euh, de macadam et, et, et pas beaucoup d'éléments naturels. Et euh, assez énergivore. Euh, on consomme de plus en plus euh, d'énergie euh, pour, euh, pour les climatiser, nos villes surchauffent. Et donc, on a décidé, nous, de, de répondre à ces, à ces trois enjeux, euh, mais pas de n'importe quelle manière. Nous, on voulait vraiment utiliser les, les forces de la nature pour pouvoir euh, avoir une solution vraiment responsable. Pourquoi la nature Parce que euh, la nature est bien faite, elle permet de filtrer l'air. Euh, elle permet euh, notamment d'augmenter le bien-être euh, de, des collaborateurs et notre bien-être euh, en ville. Et euh, elle permet également de, de rafraîchir euh, nos espaces, de les rendre un peu plus euh, vivables. Euh, mais on n'a pas décidé euh, d'utiliser n'importe quelle nature. Euh, on a décidé d'utiliser une, une nature bien spécifique, une plante bien spécifique, qui est la mousse végétale. Alors, pourquoi cette plante euh, bah, Tout simplement, avec, euh, avec Arthur, mon associé qui est ingénieur agronome de, de formation, on a étudié ce qui se faisait euh, au niveau des plantes dépolluantes, au niveau des toitures végétalisées classiques. Et, et on, a, on a constaté qu'on qu pouvait un peu améliorer cette, euh, cette, cette réponse-là, qu'on pouvait améliorer cette solution, euh, parce que des plantes ne sont pas forcément toujours euh, très efficaces pour assainir l'air. D'après l'ADEME, il faudrait des dizaines, voire des centaines de plantes dans les espaces pour avoir un impact sur la qualité de l'air. Euh, ce qui est compliqué à mettre en place, et euh, sur les toitures végétalisées, une plante a des racines euh, qui nécessitent du coup de mettre beaucoup de substrat, beaucoup de poids, et donc ce n'est pas forcément évident de les installer. Et, et du coup, en, en, en creusant le sujet, on s'est dit, euh, tiens, bah, pourquoi pas aller chercher autre chose euh, que ce qui est utilisé euh, de manière classique aujourd'hui Et là, on a rencontré un briologue, euh, M. Denayer, euh, qui, a, qui a vraiment changé, euh, changé le projet, qui nous a apporté... Euh, une des solutions, c'était l'utilisation de la mousse végétale. La mousse, comme elle n'a pas de racines, ne nécessite pas de terre, et donc est très légère, très facile à installer sur les toitures. Et puis comme elle n'a pas de racines, elle ne peut pas puiser ses nutriments dans le sol, elle n'a pas d'autre choix que de puiser ses nutriments dans l'air, et les attirer à la surface de ses feuilles pour les biodégrader. Et ce fonctionnement spécifique fait qu'elle est des centaines de fois plus efficace qu'une plante traditionnelle pour assainir l'air. Il euh, y a beaucoup énormément d'études qui, sont, qui, sont, euh, qui ont été réalisées sur le sujet, notamment l'université de Bonn. Nous, on a réalisé nos propres études avec l'IMT de lîle est une, une école spécialisée euh, notamment sur la toxicologie de l'environnement. Et, euh, et sur le terrain, via des capteurs euh, Rubix. On voit de plus en plus d'entreprises qui utilisent la mousse, notamment JC Decaux, Green City Solutions en Allemagne, mais exclusivement sur, sur, sur, sur leur abribus euh, extérieur. Et donc nous de, de cette, cette euh, mousse végétale, on a créé deux produits. Euh, le premier, le totem que vous voyez sur la photo et que vous voyez fonctionner aussi derrière moi, et les toitures végétalisées. Alors le totem, nous on va, ou voilà. le totem. Euh, le but c'est d'accompagner les entreprises sur trois points. Euh, le premier point, créer des espaces de travail assez sympas, assez agréables, naturels, qui donnent envie aux collaborateurs de, de revenir travailler et de rester. Dans les, dans, dans les locaux. Le deuxième point, c'est de les rassurer sur euh, justement la qualité de l'air, la sécurité sanitaire au travail. Nous, on, va, on a créé un système euh, qui, est, qui, est, qui est unique. Euh, on, va acher, on va chercher de l'air de la pièce euh, que vous pouvez voir sur, sur le schéma. On va le mélanger avec de l'eau qu'on va mettre à haute pression pour pouvoir transformer de l'eau classique en des fines gouttes de 1 à 5 microns qu'on va ensuite pulvériser qu'on va, qu va, qu va propulser plutôt, euh, sur, euh, sur la mousse. Et la mousse va pouvoir capter l'eau, capter les polluants et relâcher euh, de l'oxygène et de l'humidité. Euh, et donc, comme je le disais pr précédemment, ça a été testé euh, notamment sur le terrain avec, euh, comme vous voyez sur la slide, euh, jusqu'à 500 ppm de CO2 en moins, euh, ce qui correspondait à, à environ 30% du CO2 présent dans la pièce et 7 à 12% d'ajout d'humidité dans un air sec. Donc c'est ça qui est génial parce que 7 à 12% d'humidité en plus pour atteindre 50% d'humidité, ça permet de, de limiter la propagation des polluants et des virus. Et donc le premier point, c'est créer des espaces stimulants. Deuxième point, c'est qualité de l'air. Et troisième point, c'est rafraîchissement de la pièce parce qu'on va aller chercher aussi également de l'air qui est pollué mais de l'air chaud qu'on va propulser sur une surface humide qui est, qui, est, qui est la mousse végétale. Et donc grâce à l'effet adiabatique, on va rafraîchir la pièce. Et on arrive à avoir des diminutions de, de l'ordre de plusieurs degrés entre l'air d'entrée de, de totem et l'air en sortie de, de totem. Le deuxième produit, c'est la toiture végétalisée. Là, la grande force de la mousse, c'est qu'elle est extrêmement légère. Elle ne pèse que 15,9 kg euh, du mètre carré gorgé d'eau ce qui est entre 5 et, et 10 fois plus léger qu'une toiture végétalisée classique, et ce qui nous permet de pouvoir végétaliser très facilement des, des, des, des bâtiments neufs, mais, mais également, et c'est ça aussi l'intérêt, pouvoir euh, végétaliser des bâtiments existants, ce qui permet d'améliorer euh, l'isolation thermique. Également, on a fait des études sur cette solution de toiture végétalisée, euh, par un laboratoire indépendant qui s'appelle Bayexpert, et on a montré qu'on peut avoir notamment euh, l'été des gains d'isolation entre 8 et 20%, euh, ce qui est énorme, ce qui correspond à environ 2 degrés d'isolation thermique l'été euh, sur une toiture bien isolée, et jusqu'à plusieurs degrés par exemple sur un bac acier qui ne serait euh, pas, pas super bien isolé. Et donc c'est chouette, ça fait des économies d'énergie liées à la climatisation, un confort thermique, mais ça a également énormément d'avantages. On conserve les avantages d'une toiture végétalisée, c'est-à-dire protection du revêtement de toiture face aux rayons UV, face, face aux intempéries, drainage de l'eau de pluie, lutte contre les effets d'îlots de chaleur, filtration de, de l'air urbain, espace plus naturel, moins stressant, et, et filtration, filtration de l'air. Mais on, on a quand même des, des, des avantages non négligeables face à une toiture végétalisée euh, le côté légèreté, sans entretien, une durabilité euh, assez importante, et donc qui nous permet de, de, de, de, de pouvoir euh, prendre des parts de, de marché. Aujourd'hui, nous, on, on a lancé en fait euh, l'entreprise fin 2019, euh, début 2020. C'était enfin l'année 2020, c'était vraiment l'année du lancement des produits sur le terrain, des tests des, des premiers produits. Et, et donc, on a, on a lancé euh, les premières toitures et le premier totem en, en juillet 2020. Euh, on a accéléré, euh, euh, enfin pendant un an, du coup, on a, on a testé le totem, on l'a fiabilisé, euh, on l'a amélioré. Et en, en juillet 2021, on a sorti notre premier euh, vrai totem, euh, comme on l'appelle celui derrière. Et là, on est, on est déjà une vingtaine de totems commercialisés. Et ce qui est top, c'est qu'on a euh, des, des, des, des vraies belles entreprises qui nous, qui nous suivent, euh, notamment Decathlon, Worldline, mais aussi des entreprises de la construction. Donc, c'est hyper euh, rassurant pour nous euh, sur, sur, sur les sujets de, des, des bâtiments responsables comme Vinci, comme le groupe Bouygues, etc. Euh, et donc, ça, ça promet des, des, des, des, des belles livraisons de totems pour, pour les prochains mois et, et l'année prochaine. Sur les, sur les toitures végétalisées, on a accéléré... Euh, euh, un peu plus tôt, on a accéléré en décembre de l'année dernière et rapidement, on est arrivé à 200 carrés de toiture par mois. Euh, et là, on installe euh, plutôt sur des, sur des plus petits projets pour l'instant, euh, plutôt des, des extensions de maisons, des maisons individuelles ou des petites entreprises. Euh, pour euh, que ce soit des, des toitures euh, neuves ou alors des, des toitures euh, existantes. Je vois la question de, de Cédric au passage, donc je vais y répondre. Euh, Aujourd'hui, on a testé sur des inclinaisons allant jusqu'à 45 degrés. Et en fait, on, on, on augmente petit à petit, euh, petit, petit l'inclinaison, les, les, les, l'angle de, la, de la toiture. Mais pour l'instant, tout fonctionne à, à 45 degrés. Euh, on est convaincu euh, d'être sur un marché avec avec un fort potentiel. Le marché du bien-être en entreprise représentait 16 milliards d'euros euh, avant euh, avant la crise du Covid. Euh, et il tend à, à, à se renforcer euh, pour redonner envie aux collaborateurs de de, de, de, de, de revenir au travail. Euh, et, et les espaces de travail ils sont en train de se transformer, ils deviennent moins grands, mais, mais plus qualitatifs. Et c'est là où on a un, un vrai rôle à jouer pour accompagner les entreprises à créer des espaces sympas. Le marché de la toiture, c'est un marché qui est, qui est assez important, vu le nombre de mètres carrés de toiture qu'il y, qu y a en France. Si on prend un, seulement une petite part de marché, les, les toitures terrasses, donc c'est les toitures plates neuves en France, c'est environ 13 millions de mètres carrés. Il y a 1,3 million de mètres carrés qui sont végétalisés. Donc il y a encore beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de boulot à faire pour, pour, pour végétaliser nos villes. Et on pense avoir justement cette solution avec les avantages dont je vous ai cités et dont je reviendrai plus tard, pour pouvoir réaliser le reste des millions de mètres carrés. Sachant que nous, on peut répondre à un marché beaucoup plus large parce qu'on peut faire des toitures en pente, comme je le disais suite à la question de Cédric, et des toitures existantes. Et donc c'est un marché-ci de, de, de, de, de plusieurs dizaines de millions de mètres carrés. On est rassuré sur, sur, sur la validation de ce marché parce que les Français font de plus en plus attention sur, sur la, la qualité de l'air à l'intérieur, notamment sur leur lieu de travail, suite à la période qu'on vient de vivre, et souhaitent du coup transformer les espaces qui soient plus conviviaux, plus sympas. Et, et, et ça renforce du coup notre, notre proposition. Le marché de la toiture également, parce qu'il y a des décrets tertiaires, le décret tertiaire qui arrive et qui vise à réduire la consommation d'énergie de plus de 40% en 2030. Et donc il faut réduire la consommation, et notre, notre solution de toiture végétalisée peut être une, une belle réponse, sachant qu'il y a la loi climat qui vise aussi à végétaliser une partie des, des, des, des, des, des constructions de bâtiments sur, des, sur les surfaces naturelles. Il y, a les, il y a de plus en plus de, de, de PLU, de, de, de plans locales de l'urbanisme qui l'impose. Euh, il y a de plus en plus aussi de demandes, euh, et donc c'est euh, assez euh, euh, prometteur pour la suite. On pense avoir euh, une vraie, euh, des vraies solutions uniques euh, face, à, face à nos concurrents, notamment sur le Totem. Aujourd'hui, on va vraiment se différencier de la performance euh, face à un mur végétalisé classique ou des plantes dépolluantes, où nous on a vraiment un système qui est ultra performant, avec de la ventilation active sur une végétation qui est bien plus efficace. On a une, on va chercher aussi une vraie responsabilité. Donc, c'est un produit qui est éco-conçu. C'est du chêne massif qui vient d'une exploitation durable de France, de Compiègne. On a un équipement d'irrigation qui vient de France, qui est garanti à vie. On utilise des matériaux vraiment durables pour que, pour que le produit puisse vivre le plus longtemps possible et des matériaux qui sont aussi recyclables ou réutilisables. On a une expérience qui est vachement sympa parce que le produit est vivant. Euh, comme comme l'irrigation est extrêmement fine, euh, vous voyez un mur qui fonctionne comme ça, 30 secondes par minute, il va consommer que, que quelques litres par jour, euh, l'équivalent d'une chasse d'eau. Euh, mais du coup, on a quand même ce côté vivant, euh, pratiquement à chaque instant dans la pièce, cette cascade d'eau euh, légère qui, euh, qui, qui se propage sur la mousse. Et donc, c'est assez, assez sympa. On a des super retours du terrain. Et puis après, on a une skiabilité plus importante parce qu'on travaille sur des produits qui sont. Euh, standardisé. Sur la toiture, euh, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas euh, y revenir euh, très longtemps ici, mais, mais effectivement, nous, on évite euh, les coups de renforcement de charpente. On a une durabilité quand même assez importante, où la mousse, souvent, euh, on essaye plutôt de l'enlever de la toiture plutôt de, que, que de la faire vivre. Et nous, en fait, en, en, en l'installant sur, sur le géotextile, on permet euh, qu'elle puisse euh, euh, s'épanouir. Euh, euh, sereinement, sans entretien. Aujourd'hui, euh, euh, le seul entretien serait de, de souffler les feuilles qui tombent en automne, euh, mais, mais pas besoin forcément de euh, d'entretenir, de, de déraciner euh, ou, ou, de, ou de replanter des plantes, euh, parce que la mousse pousse sur un géotextile qui est en terracine. Et, et donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'elle euh, puisse, elle peut s'épanouir et, et pendant euh, pendant des, des, des, des, des conditions difficiles euh, pour euh, pour des pour des années. Et donc, nous, on cherche à faire une levée de fonds, euh, environ euh, 1 million d'euros, euh, dont 600 000 euros en equity. On a tendance à. à, à on a des bonnes nouvelles et, et, et ce sera sûrement un peu plus. Euh, pourquoi Parce qu'on veut vraiment. Aujourd'hui, le but avec Arthur, mon associé, c'était de lancer un, produit, un projet à impact. Et on voit qu'on a l'impact. Euh, ça a été prouvé avec notre totem c'était prouvé avec notre toiture. Et donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est le déployer le plus rapidement pour pouvoir euh, jouer notre rôle aussi dans cette urgence euh, climatique. Et donc, une partie de, de la somme sera euh, utilisée pour continuer à créer ces, ces produits de rupture euh, différents, continuer à innover pour apporter toujours des nouvelles solutions à ces enjeux environnementaux et également recruter et communiquer pour pouvoir euh, installer euh, et propager les forces de la mousse. Donc, quand je parlais de produits de rupture, on a le totem 2021. On peut encore améliorer ses performances. On peut encore améliorer euh, aussi son, son, son usage dans les entreprises. Avec, avec différents, euh, différents designs. Euh, on peut encore améliorer, je pense, euh, aussi l'éco-conception du produit. Euh, on veut sortir une gamme de produits pour pouvoir s'adapter à tout type d'entreprise, donc des tables, des totems miniatures qu'on pourrait avoir sur son bureau, des cadres euh, à accrocher au mur, des totems plus low-tech low aussi à irriguer soi-même euh, pour que les particuliers puissent aussi. Euh, profiter des, des forces de la mousse, il n'y a pas de raison. Et donc, on y travaille et, et on, on a des bonnes, des bonnes pistes là-dessus. Et, et Il nous manque quelques bras supplémentaires pour pouvoir accélérer et puis augmenter notre approvisionnement de mousse, euh, pouvoir euh, aussi augmenter nos, nos volumes en s'engageant sur des volumes plus importants à l'avance euh, pour pouvoir euh, répondre, à, répondre à la demande. Euh, on a de fortes ambitions. Euh, nous, notre but, euh, c'est d'arriver sur… Euh, sur, sur, des, sur, sur des, euh, des objectifs en, en 2023-2024 d'environ 1000 totems installés euh, par an et, et environ 50 000 2 de toiture euh, par an euh, pour atteindre un, un chiffre d'affaires de, de 2 millions dans 3 ans, euh, 5 millions environ dans 4 ans euh, pour pouvoir vraiment ensuite euh, se déployer au-delà de, des, des frontières de, de l'Hexagone. On est persuadé aujourd'hui d'avoir l'équipe euh, et propice pour, pour déployer ce, ce projet. Euh, Arthur, mon associé, est ingénieur agronome de formation. Il s'occupe de toute la partie technique et opérationnelle. Euh, donc, Il a une formation d'ingénieur agronome à l'UNILASAL et il a déjà une première expérience dans l'industrialisation euh, chez, chez Actimit. Moi, je suis issu d'une formation d'école de commerce. Euh, j'ai travaillé au réseau Entreprendre Nord avant de me lancer et j'ai accompagné euh, notamment Visio talent J'étais un des premiers salariés sur la partie commerciale pour, pour euh, euh, déployer leur, leur logiciel de, de, de vidéos différée et, et donc, j'ai pu connaître une, une première expérience de forte croissance dans une entreprise puisqu'on est passé de, de 3, 4 à, à une soixantaine dans 6 pays en, en 2, 3 ans. Et maintenant, ils sont plus de, de 180 et, et ils, se déploient, ils se déploient assez rapidement. Euh, euh, donc, c'était une expérience euh, avec Arthur. On a chacun une expérience qui nous ont qui nous a donné beaucoup de confiance et qui nous a euh, qui nous a convaincu de nous lancer. Et on est accompagné, on allait chercher aussi des, des compétences à l'extérieur euh, qui nous manquaient, notamment euh, Franck Olivier Denayer qui est lui toxic qui, qui est ex-doyen de, de la faculté de la toxicologie de l'environnement et, et qui est bryologue, Donc lui nous apporte euh, tout son savoir sur euh, depuis qu'il a depuis euh, depuis des années euh, euh, et des dizaines d'années euh, même si il n'est pas très, pas très âgé, euh, mais il a beaucoup d'expérience sur l'étude de la mousse euh, qui, qui, qui nous apporte. Et puis, on a deux, deux entrepreneurs qui nous accompagnent déjà, Benoît et Manuel, euh, qui, sont, qui ont de l'expérience depuis des années dans le, dans le développement euh, d'entreprises euh, technologiques. Et donc, voilà, on veut aller avec Power of Moss, euh, donc replacer les, les forces de la nature dans nos espaces, les forces de la mousse pour les rendre... Euh, plus saine, plus agréable et, et plus responsable. Merci à tous de m'avoir euh, écouté. J'ai essayé d'être concis euh, avec plaisir pour, pour répondre à vos questions et j'espère que euh, vous êtes partant pour, pour nous accompagner dans ce, dans ce projet. Super. Nicolas Joss, merci beaucoup. Euh, avant de passer à la partie questions-réponses, euh, j'en profite pour faire un petit point sur les raisons pour investir. Alors en fait, les raisons pour investir, c'est les raisons qui ont été identifiées, pardon, par les analystes de l'ITA. Euh, voilà, c'est un peu les points forts en fait de cet investissement. Donc, euh, donc voilà, je vais vous les dévoiler. Euh, alors le premier point fort en fait, c'est l'opportunité de marcher sur la toiture végétalisée. Euh, en fait, aujourd'hui, Moss possède un produit qui est moins cher, plus facile à adapter et moins contraignant à poser. Euh, et du coup, dans ce sens-là, en fait, il y a vraiment des atouts par rapport euh, par rapport aux produits concurrents. Euh, Ensuite la deuxième raison pour investir c'est en fait euh, des preuves de concepts déjà réalisées. Donc euh, avec les premières ventes de l'année 2020, euh, Power of Moss en fait a validé déjà deux concepts donc euh, la toiture et euh, le totem mais euh, dans un souci d'amélioration euh, bah, l'équipe en fait elle est déjà en phase d'amélioration donc les produits évoluent pour être euh, pour toujours en fait euh, être meilleur que la concurrence et satisfaire la demande. Alors Ensuite, troisième raison pour investir et j'ose l'a déjà mentionné, mais en fait c'est l'élargissement de gamme qui est déjà prévu. Donc, euh, en plus des deux produits, euh, en plus des deux produits qui existent déjà, il euh, y a trois nouveaux produits qui vont bientôt être financés en partie grâce à la levée de fonds. Donc, c'était euh, la table, euh, le mini totem et, euh, et euh, le totem low tech et ensuite, dernière raison pour investir, c'est une dynamique commerciale qui est très, très bien engagée, puisqu'en fait, à ce jour, Power of Moss possède un pipe commercial de, de, près de 200 000 euros, 210 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, et euh, l'objectif de chiffre d'affaires de 200 000 euros en 2021 devrait être atteint. Donc voilà. Ça, c'est les quatre raisons pour investir qui ont été identifiées par l'ITA. Alors, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Euh, alors, il y a Vini Gaspard qui a posé deux questions. Euh, je vais voir si je peux le faire monter sur scène. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, ce qui n'est pas du tout grave en soi, vous n'êtes pas obligé de monter sur scène. Alors, Vini Gaspard, du coup, il avait deux questions. La première, c'était, est-ce euh, que du coup, vous fabriquez vous-même les produits ou est-ce que c'est externalisé oui, alors nous on, on a des menuisiers partenaires, enfin on a des on a des partenaires qui sont qui sont des partenaires locaux. Donc on a un menuisier qui nous fabrique l'ossature on a justement des producteurs qui qui, qui, qui produisent de la mousse et, et puis après on a des on a des partenaires sur le système d'irrigation de filtration et d'éclairage et donc nous on, on, on, on les assemble on les assemble dans nos dans nos bureaux aujourd'hui et on est en réflexion justement pour pouvoir pourquoi pas les faire assembler par des personnes en réinsertion notamment dans les ESAD de la région donc on les a déjà formés et là on lance des tests euh, sur, le, sur le mois prochain, sur les premiers assemblages euh, pour les livraisons euh, sur, sur, sur fin d'année, fin début d'année prochaine. Et donc ça, ça nous tient à cœur. Si on peut rajouter aussi cette, ce, ce côté social euh, euh, au projet, euh, on ne va pas s'en empêcher. Au contraire, euh, euh, c'est ce sur quoi on a envie de travailler. Euh, donc donc, euh, donc j'espère avoir répondu à la question. Je pense que oui en tout cas, merci beaucoup Joss, et du coup il avait une deuxième question, c'était, euh, alors il dit vous mentionnez la baisse de température ambiante via les totems, euh, il semble pourtant qu'une lampe éclaire la mousse, euh, on le voit d'ailleurs sur le joli totem derrière, il y a, il y a des jolies lampes aussi, est-ce que, il dit, est-ce que cette lampe n'émet pas de chaleur Alors exact, euh, cette lampe nous c'est une, une LED horticole, donc c'est une lampe basse consommation, euh, donc qui, qui a tendance à, à chauffer mais très légèrement, euh, on, a, on a des températures euh, euh, au contact de la lampe qui sont, qui, sont, euh, qui sont un peu plus élevées, mais qui ne remettent pas en question le rafraîchissement de l'air. Euh, nous, on l'a testé, euh, ce totem, euh, et notamment le, le, le, le, la, la diminution de la température euh, de l'air d'entrée et de l'air en sortie, et on a des, et on a des, des, des, des, des vrais chiffres qui nous confirme une baisse de température, de, de, de, de, tout dépend de, de la température de la pièce, mais qui peuvent être de, de, de 2, 3, 4, voire, voire, voire un peu plus, euh, de 3, 4 degrés, voire, voire davantage. C'est une Super. très bonne très bonne question. <rire> Super, merci Joss pour ton retour. L'équipe technique travaille, euh, travaille également dessus. Ah bah génial, bon à savoir. Hop, bon bah, du coup, on a fait le tour des questions de Vinny Gaspard. Ah, tiens, je vois qu'il y a un échange sur le chat. Ah, c'est Vinny Gaspard qui dit merci. Bon bah, super. Euh, alors, du ouais, coup, on vrai. a deux questions de Célia Cruz. Euh, alors, Célia Cruz qui demande quelle activité génère le plus de revenus Est-ce que c'est le totem ou les toitures Et qui demande quelles sont les marges Ouais. Alors, aujourd'hui, en, en termes de montant, euh, l'activité toiture représente plus de chiffres. Euh, à l'instant t parce qu'on est on est sur des ventes euh, l'activité totem elle là on est on est sur des revenus euh, récurrents euh, donc aujourd'hui euh, euh, c'est un peu plus sur les, sur les toitures euh, mais mais c'est aussi du fait que les toitures on les a lancé aussi en amont euh, on les a lancées en en décembre 2020 alors que les totems 2021 sont sortis quand qu'en juillet euh, mais aujourd'hui, c'est légèrement les, les, les toitures à, à 60-40. Euh, par contre, grâce au système d'abonnement de, de, de, et à la récurrence, euh, le, le totem va, va, va, je pense, prendre de, de, plus de part. Euh, tout dépend de l'accroissement de, de, de, de, des activités. Euh, et que, quelles sont les marges euh, tout, dépend, tout dépend des, des projets. Euh, tout dépend des projets et tout dépend de, de la durée d'abonnement des, des totems. Euh, sur les projets de toiture, euh, ça peut être en, entre 30 et, et, et 50 aujourd'hui, et, et sur les sur les sur les totems, euh, tout dépend de la durée d'abonnement. Euh, là, on va pouvoir avoir des marges conséquentes euh, si le si le totem est, est, est arrive sur des sur des durées euh, durées de ouais, sur une durabilité de, de plusieurs années. Euh, au-delà, au-delà de quatre ans, au-delà de cinq ans, euh, là, là, on, on va arriver sur des marges conséquentes et donc nous, c'est assez sympa de se dire que euh, c'est un modèle qui permet d'augmenter la rentabilité de l'entreprise, mais euh, aussi euh, augmenter la responsabilité euh, euh, du projet et des produits. Donc, ça, ça nous convient bien. Super, merci pour la réponse, Joss. Alors, j'en profite pour moi-même poser une question, c'est une question que j'ai déjà eue de la part des, euh, des investisseurs, euh, c'était par rapport au mode de, euh, de, de location des totems. Euh, ils, ils aimaient savoir, en fait, euh, pas mal d'investisseurs avec qui j'ai échangé par rapport à Power of pour savoir s'il y avait plusieurs offres de location, euh, notamment peut-être avec des offres où on payait peut-être un peu plus euh, au début pour l'installation et un peu moins en termes de mensualité. Euh, voilà, est-ce que tu peux répondre à cette question et Exactement, euh, nous on est sur un modèle, euh, soit avec un, un setup, et un abonnement euh, soit euh, 100% euh, abonnement et, et on commence même à avoir des, des demandes pour de la vente avec une, une petite maintenance notamment pour les collectivités euh, les EHPAD etc les, les, les, les appels d'offres publics euh, où, où, où la vente est quand même privilégiée donc on essaie de, de, de s'adapter euh, aux besoins de nos, nos clients mais le but c'est quand même aussi de, simpli, de simplifier au maximum et donc là, on a quand même de plus en plus de demandes pour un abonnement simple, euh, tout compris, euh, ce, qui, euh, ce qui simplifie la chose. Ouais, super, merci pour ton retour. Et d'ailleurs, ce modèle d'abonnement, euh, c'est un point qui a été très apprécié par les business angels qui sont intéressés par, euh, par Power of Moss, puisqu'en fait, ça permet de générer du revenu récurrent, donc en fait, euh, du revenu qui est, entre guillemets, sécurisé, ou en tout cas, qui est très lisible sur une période donnée. Euh, d'ailleurs, Exactement, ça, et euh, d'ailleurs, ouais... ouais. Et d'ailleurs, sur ce sujet, effectivement, très bon point. Euh, nous, on, a, on, a vraiment, euh, on, on est vraiment confortés euh, dans la durée d'abonnement parce qu'aujourd'hui, euh, 100% de nos clients qui ont, testé un, qui, qui ont testé un totem ont renouvelé et on a même des entreprises qui ont renouvelé pour plusieurs années et, et, et voire même des entreprises qui se sont engagées directement sur plusieurs années et des grands groupes euh, de la construction dont j'ai cité précédemment. Et donc, c'est assez, euh, assez sympa. Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ces Business Angels, ça peut faire ça peut faire un peu la transition pour la prochaine question. Euh, encore une question de Célia Cruz qui dit « Bravo pour le projet ». Alors, Célia Cruz aimerait savoir quel est le montant global de la levée de fonds et quels sont les actionnaires historiques ou les co-investisseurs Merci Célia pour… Euh, pour, pour votre gentil message. Euh, alors les actionnaires historiques, c'était Arthur et moi, euh, euh, donc mon associé et moi-même. On n'avait pas encore ouvert le, le capital de la société. On a vraiment, euh, avant de se lancer dans cette étape, on voulait euh, fiabiliser le concept, euh, être sûr d'avoir trouvé la bonne solution, être sûr d'avoir posé les, les, bases, les bases solides et, et avant, de se, avant de se lancer sur cette étape-là qui est importante pour nous et, et du coup les, les co-investisseurs potentiels pour cette cette levée de fonds nous le, le dénominateur commun c'est vraiment l'impact donc qui est qui est le qui est la philosophie même du projet donc on a des on a donc en plus de l'ITA on a un fonds d'impact qui s'appelle Make Sense et on a différents business angels et industriels qui sont qui sont sur le, les mêmes les, les, les mêmes métiers que nous euh, soit de l'irrigation, euh, soit du, du mobilier, euh, l'agencement d'espace, euh, soit euh, sur des, des équipements à destination des, des, des entreprises pour leur espace intérieur, soit des, des, des, des, des, des business angels qui, ont, qui sont un peu sur le secteur de la toiture végétalisée, euh, sans être de la toiture végétalisée comme des panneaux photovoltaïques par exemple ou, ou de l'étanchéité. Euh, donc, on est sur ce, ce genre de, de, de co-investisseurs euh, avec plaisir pour en échanger euh, ensemble, euh, si vous voulez, des noms précis. Mais j'aurais pas forcément demandé la, la permission en, en, en amont si je pouvais les, les citer. Mais je pourrais vous les, je pourrais en, en, en parler plus tard si, si vous avez envie. D'ailleurs, je rebondis sur ce point là, c'est un point qui est assez important pour cette levée de fonds en fait, c'est la confiance de, de, de multitudes d'acteurs de tailles différentes, hein. autant des fonds d'investissement que des business angels, et pour ceux qui suivent la levée de fonds depuis le début euh, vous l'avez peut-être remarqué, mais euh, le montant maximum de collecte est passé à 200 000 euros, c'était légèrement supérieur au début et pourquoi ça baissait en fait, parce que du coup, il euh, bah, y avait beaucoup d'acteurs qui étaient très intéressés euh, par la levée de fonds, donc euh, comme il a dit, euh, comme l'a dit Joss, il y avait Make Sense notamment, le fonds d'investissement de Make Sense et, euh, ce qui du coup a réduit notre, la poche d'investissement l'ITA. donc euh, c'est un, un signal qui est très positif, et d'ailleurs, par rapport à ce maximum de collecte de 200 000 euros, il eh ben, faut savoir qu'on l'a déjà dépassé en termes d'intention d'investissement. donc Il y a eu, euh, il y a eu euh, un, un soutien, on peut dire, assez massif de la part des investisseurs qui ont vraiment été séduits par le projet de Power of Noss. Euh, alors, je vois qu'il y a un message sur le chat. Ah, c'est la Cruz qui dit merci. Ok, super. Bon, génial. Alors, je crois pas qu'il y ait d'autres questions. Euh... Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions, mais alors moi j'avais des questions aussi d'investisseurs qui étaient euh, qui, qui avaient vu sur le pitch deck qu'il y avait un, un cadre réglementaire qui était favorable. Euh, Est-ce que tu peux développer ce point Je pense que ça intéresserait pas yep. mal de personnes. Non, carrément tout à fait. Euh, que ce soit sur les, sur les deux produits d'ailleurs, euh, aujourd'hui, sur les sur les totems, sur la, sur la qualité de l'air intérieur, il y a de plus en plus de, de labels, notamment dans la construction, le label Well. Euh, des labels HQ, etc., qui poussent, euh, du coup, les, les constructeurs, les promoteurs à, à faire attention sur, à, à ces enjeux-là de qualité de l'air et, et de consommation d'énergie, euh, qui, qui poussent à, à l'utilisation de, de, de, de, de ce genre de produit comme, comme notre totem. Et, et sur le marché de la toiture, euh, là également, il y, y, y a pas mal de, de décrets, comme je l'ai cité dans le, dans le pitch deck, le, le décret tertiaire qui vise à réduire la consommation d'énergie euh, des bâtiments. Et nous, on voit qu'on qu arrive à, à diminuer de, de, de, de, de plusieurs degrés grâce à notre toiture végétalisée, ce qui se répercute forcément en, en, en, en, en réduction de, de consommation euh, liée notamment à la climatisation. On a aussi des, des, la, la loi climat qui vise à, à, à végétaliser euh, une partie de, de la toiture. 30% des, des nouvelles constructions de, de, de, de bâtiments commerciaux, euh, industriels, Corporate sur des, des nouveaux espaces euh, naturels doivent être doivent doivent être vétés, végétalisés. Donc là, on a une carte à jouer. Et puis ensuite, il y a de plus en plus de, de, de, de, de collectivités qui imposent maintenant euh, la, la, la végétalisation des toitures lors des nouvelles constructions. Euh, C'est de plus en plus dans, dans les PLU, dans les dans les plans euh, locaux d'urbanisme. Euh, et, et là, on a on a beaucoup de demandes à ce sujet. De, de, de, de personnes qui doivent végétaliser, mais euh, qui ne trouvent pas forcément la solution euh, par rapport à leur projet, euh, là où, euh, où, où la mousse euh, arrive à, à répondre. Super, merci Joss. Alors, il y a Célia Cruz qui vient de poser une autre question, euh, on l'a un peu abordé euh, tout à l'heure, euh, c'était le mode de distribution du totem avec le prix notamment. Euh, alors, le prix il était indiqué sur sur euh, la présentation, mais bon, peut-être que, peut que Célia est arrivée euh, en cours de route. Euh, du coup, c'était un prix euh, de 200 euros par totem. Euh, et du coup, par rapport aux locations, il y avait plusieurs schémas de location. Euh, je ne sais pas si tu veux développer un peu, mais c'est quelque chose qu'on a déjà abordé. Ouais, et tout à fait. Alors ça, c'est aussi rassurant, c'est qu'aujourd'hui, on est on a réussi à, à, à commercialiser ses, ses plus de 20 totems euh, sans, sans gros moyens de communication, sans, sans, sans grosse équipe de, de commerciale. Et, et donc, on a encore beaucoup de, de canaux de, de distribution à, à, à mettre en place. Aujourd'hui, c'était simplement de l'approche directe. Euh, on a eu des contacts entrants, euh, on a contacté certaines entreprises. Euh, donc, c'était euh, assez simple. Et, et donc, sur le, sur le, sur le business model, comme l'a dit euh, Xavier, c'était un abonnement euh, qui faisait autour de 200-250 euros taxes par mois. Tout dépend de la durée euh, d'engagement. Euh, et, euh, et effectivement, là, on commence à travailler d'autres modes de distribution, notamment avec euh, des architectes, euh, avec euh, des, des, des, des entreprises d'agencement de bureaux, euh, pourquoi pas également sur Internet. Euh, donc, on, on, a, on a quelques pistes euh, qu'on veut mettre en place euh, assez rapidement. Euh, pour, pour l'année prochaine. Top. Merci Joss, merci Célia pour les questions. Euh, alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Euh, je vois qu'il reste pas mal de personnes qui sont connectées. Voilà, Je ne sais pas si vous voulez en profiter, si vous avez des questions, s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez soulever, si vous souhaitez peut-être même juste passer sur scène, euh, passer le bonsoir et puis échanger directement avec Joss si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas à ce moment. Avec plaisir. Merci pour toutes vos questions. Voilà, N'hésitez pas à vous manifester sur le chat ou dans l'onglet question. D'ailleurs, si vous avez euh, d'autres hein, si euh, euh, choses que vous souhaitez aborder, euh, peut-être l'objectif de la levée de fonds, bon, ça on l'a mentionné tout à l'heure, c'était notamment développer des produits. Euh... N'hésitez pas. Alors, j'ai l'impression que du coup, il n'y a pas forcément plus de questions. Euh, bah, alors du coup, on a fait le tour, on a une belle présentation, il y a eu des questions super intéressantes. Euh, bah, pour information, en tout cas, cet événement, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, euh, cet événement est enregistré et sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, vous pourrez y accéder euh, dans un second temps quand ça sera rediffusé. Et euh, alors, pour vous faire un petit point sur la campagne aujourd'hui, donc on va bientôt... Passer en collecte, donc vous allez bientôt pouvoir investir. Euh, a priori, en termes de calendrier, ça devrait être un passage en collecte lundi de la semaine prochaine. Euh, donc voilà, c'est une campagne qui pourrait durer euh, très peu de temps, donc qui pourrait être très rapide, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déjà plus d'intention d'investissement que de capacité de collecte. Euh, D'expérience, quand ça se passe comme ça, euh, c'est des collectes qui peuvent durer entre, entre 12 heures euh, et 5 jours. Euh, donc voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va on va vous partager le dossier en amont du passage en collecte comme ça vous allez pouvoir euh, bah, prendre connaissance des éléments clés qui ont été euh, identifiés par nos analystes euh, c'est euh, vous avez, voilà le modèle économique une euh, analyse des, des, des, euh, des euh, comptes certifiés de l'entreprise euh, les comptes prévisionnels de l'entreprise etc et vous aurez a priori tous les éléments en main pour pouvoir prendre une décision éclairée euh, par rapport à cet investissement. Vous aurez notamment aussi des éléments plus complets par rapport à la partie plus euh, plutôt levée de fonds, donc euh, qui sont euh, les co investisseurs, euh, quel, quel montant ils investissent, euh, euh, quel montant ils investissent, et puis quelle est la valorisation aussi, quelles sont les, les, les, les clauses clés du pacte d'actionnaires. Voilà. En tout cas, euh, bah, c'était un plaisir euh, de vous recevoir. Euh, je sais pas, Joss, si tu as peut-être un petit mot pour pour conclure. Non, bah, merci à tous. Euh, ravi d'avoir pu vous présenter les forces de la mousse. Et en tout cas, on sera ravis de, de vous avoir dans, dans le projet et, euh, et, et de, de, de propulser euh, euh, la mousse un peu partout euh, en France. Génial, super. Merci beaucoup. Merci Joss. Merci à tous. Bonne soirée tout le monde. À très vite. À bientôt. Au revoir.